Y'a pas vous savez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il est 23h, je viens de sortir de Popcorn après avoir déjà passé de longues heures à Roland-Garros pour faire des contenus pour Prime Vidéo. Ça se passe bien, c'est juste que j'ai des journées qui sont très très très longues, très très chargées, on est un petit peu de partout, plein de mecs me disent « Mais Zach, on te voit partout, machin », et ça me fait super plaisir. Mais je vous cache pas que j'ai hâte des vacances. Bon, on en discute parce que c'est les débuts de vidéo. Je sais pas de faire pitié ou quoi, parce que je suis totalement conscient que mon quotidien et mon métier restent une chance, alhamdoulilah. Donc on reste à sa place, d'accord Avec la fin de saison qui arrive, il y a plein de thread food super intéressants à faire. J'en ai un notamment pour ceux qui sont allés voir le petit thread food OL avec le compte Twitter qui à l'occasion, qui est tout prêt sur le PSG. Mais en fait, vu l'actualité en ce moment avec Mbappé, sa prolongation et compagnie, je m'étais dit si je balance tout de suite un petit thread food PSG, ça va faire quand même un petit peu suceur de buzz, ça va faire quand même un Petit peu charognard en mode Ah, tiens, tu parles du PSG au moment où c'est chaud, machin. Donc, celui-là, je vous le laisse pour la semaine prochaine ou dans deux semaines. Je pense que ces prochaines semaines, il y aura quand même quelques threads de foot, justement, notamment au fur et à mesure que les communautés en font, en font des drôles, des marrants. En plus, vous avez pris l'habitude maintenant de m'identifier sur ces derniers dès qu'ils sont là. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça me permet de jeter un coup d'œil et d'estimer si je fais ou pas une vidéo. Cette fois, ce sera une vidéo, donc du coup, vous l'avez vu, le de foot sur la Liga, les moments incalifables du football espagnol cette année. C'est pas moi qui le dis, c'est Elias Belif. Alors, habituellement, quand je fais ces vidéos-là, l'auteur l' Je peux pas trop lui faire de la pluie. Mais là en l'occurrence, si tout à fait, je suis très content de pouvoir le faire. Euh, Elias Bellif qui a fait ce thread. Est également un journaliste, un youtuber spécialisé sur la Liga. Et il fait des vidéos. Pas que sur la Liga, du coup. Et où il parle de plein de trucs. C'est du vrai bon travail. C'est super quali. Il raconte des histoires. Il discute de faits. Il fait plein de choses. Donc je vous recommande d'aller voir ses vidéos si vous êtes vraiment fan de foot. Parce que d'une, c'est grâce à lui que j'ai au thread. Et deux, c'est super intéressant. Je regardais même ces vidéos avant même de faire ce thread. Donc grosse dédicace à Elias. Tu fais du très bon travail, on t'aime beaucoup. Et maintenant que j'ai fait ça, démarrons. Sur ce thread, thread foot sur la Liga 2021-2022 que le grand Real Madrid a remporté, c'est parti. Commençons gentiment. Alors là, il y a de tout et de rien, on sera pas focus sur les gros clubs, je peux vous le dire. Numéro 1, on commence bien évidemment avec la saga Mbappé, putain mais j'en parlais juste avant, sa mère Et Thomas Roncero du Chiringuito qui a carrément écrit une lettre à l'émir du Qatar pour lui persuader de laisser partir Mbappé. Altani, vous qui, je le sais, avez un esprit pur, pas comme Alcré, et tous les autres qui sont très occidentalisés. <rire> Écoutez-moi, rendez heureux beaucoup d'enfants dans le monde qui sont pour le Real, et en plus je suis sûr que vous êtes pour le Real. Faites-le pour Allah, faites-le pour Allah Madrid... Mais c'est un baiser. Mais en fait, moi je vous le dis, même si vous ne croyez pas, etc. Mais l'émir du Qatar, ça reste musulman. Lui dire ça et avec Ala Madrid, donc le nom de Dieu et Madrid derrière. Mais en fait c'est plus une provocation qu'autre chose. Alors déjà c'est une petite provocation de jouer le côté euh, rendez des enfants heureux, fans du Real, machin. Parce que bon, les du Qatar, je pense qu'ils s'en les couilles. C'est des concurrents pour eux. Le Real Madrid et leur fans. Mais alors. Mais c'est un malade Thomas Roncero. Alors on connaît Shiringuito, d'accord. Euh, c'est des fous. Ils font beaucoup de séquences. Il y a beaucoup de mèmes qui viennent de cette émission. Je me demandais si un jour on Aurait un chiringuito à la française, ce serait possible de le faire. En tout cas, je pense que ce serait bien drôle. Mais là, notre ami Thomas Roncero, euh, t'as un peu pété un boulon, poteau. Hein. Limite, tu vois, c'est le genre de truc qui peut faire dire à l'émir du Qatar Ah ouais C'est comme ça Bah, la tête de ma mère maintenant, Kylian Mbappé, 700 millions, tu vois. Genre, Paris 8, ça devient le Kylian arrondissement. Tu vois, genre, le mec va dégainer tout pour essayer justement de lui faire fermer sa gueule. Ça, c'est si t'as un ego, tu vois. Bon, Thomas Roncero, poubelle, hein, c'est un baiser. Hein. Avec Michel, ça, ça parlera au Marseillais. Rétafé vit un début de saison catastrophique 8 matchs, 7 défaites. Pas terrible le foot. Mais son Collègue de la Real Sociedad, Imanol Alguacil est, est optimiste. C'est un très grand entraîneur. Et Retafé va aller mieux, vous verrez. Vraiment très sympa. Mais Michel sera viré 22 heures après. <rire> tu sais, il a voulu serrer un peu les coudes, tu vois, en mode. Euh, ouais, c'est mon collègue, il va bien. Sur FM, il y a une phrase où tu peux, tu vois, quand il y en a un qui est avec le feu sous les fesses, tu dis. Ouais, de toute façon, en 2021-22, les, les entraîneurs, on leur donne plus le temps pour pouvoir réussir à faire des projets. Bon, ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une autre doctrine dans le football, c'est que le temps. Et la patience, ça se mérite, ok. Ce n'est pas forcément un dû. Et je peux comprendre qu'après 8 matchs, cette défaite, soit pas ouf. Après Rétafe, faut quand même se rappeler que là-bas, euh, ils avaient le terroriste Bordalas en tant qu'entraîneur. Il proposait un jeu dégueulasse. Je vous propose pour les plus curieux d'entre vous d'aller regarder le temps de jeu effectif Rétafe Ajax. Vous allez comprendre que là-bas, la transition sera peut-être un petit peu compliquée. Le match d'Europa League entre Rétafe et l'Ajax a duré 42 minutes et 36 secondes. En résumé, la balle n'était pas en jeu pendant plus de la moitié du match. Tellement les joueurs de Rétafe faisaient des fautes, bétonnaient, gagnaient du temps, bref. C'était ça le rétafé de Bordala, c'était pas très beau, pas très sympa. Et il a Valence maintenant, mais rétafé, comme je vous ai dit, la transition est compliquée. Numéro 3. Chaque joueur de l'Atletico ayant joué 100 matchs avec le club a droit à une plaque commémorative devant le stade. Bon, sympathique. Mais sur ce coup, des supporters ont fait une exception. Ils ont posé une plaque en l'honneur de Bartomeu avec l'inscription suivante. Légende. <rire> oh non <rire> j'avais pas capté Ah, la plaque Bartomeu à côté de celle de Griezmann <rire> <rire> ah C'est vrai que 120 millions Griezmann Pour malheureusement un échec sportif au Barça Ça, Et puis après derrière pouvoir le récupérer à moindre coût bon, Même si euh, Griezmann n'est pas super en forme Bon avec le Nobita et tout écrit <rire> <rire> ça me fume putain je peux comprendre avec la sucette et tout mais hey, les fans espagnols en termes de taquinerie ils sont très très forts ces mecs 5 octobre et cette mythique célébration de Suarez contre le Barça et surtout sa justification après coup Kuman, non c'est pour les gens qui savent que j'ai toujours le même numéro et que je continue à utiliser mon téléphone mais s'il veut le prendre personnellement euh... alors en fait il me semble si je dis pas de bêtises que Luis Suarez quand il a été viré du Barça ou en tout cas quand le Barça ne l'a pas reconduit Ronald Kuman qui était entraîneur à ce moment là n'a pas appelé Suarez pour lui dire les choses en fait. Et je pense que en réalité, Suarez l'a appris de manière un petit peu différente et il avait surtout mal pris le fait que l'entraîneur ne fasse pas l'effort minimum. Et donc il me semble, corrigez-moi peut-être dans les commentaires, cette euh, petite référence après avoir marqué contre le Barça. En plus, tu vois, genre Suarez qui va contre le Barça alors qu'il a marqué ce club, c'est sans doute une des légendes là-bas. En général, tu célèbres pas, tu vois, mais un petit comme ça, un petit taquin. Ça, c'est une manière de répondre à ton entraîneur et c'était peut-être une des plus euh, des plus magnifiques de l'histoire du foot. Samuel Eto'o après avoir marqué contre Tottenham et après s'être fait critiquer par Mourinho vis-à-vis son âge en disant que c'était un vieux, un truc comme ça. Petite célébration. Oh Oh Showman Eto. Showman Samuel Eto. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, Mourinho, c'était toujours son entraîneur. Hein, donc... <rire> Franchement, belle petite pique bien placée. Tant qu'on est sur le Barça, permettez-moi de rappeler cette phrase visionnaire de Ronald Koeman en septembre 2021. Grâce à moi, le Barça a un futur. Bon, sachant qu'il sera se viré peu de temps après, à ce stade de son mandat, plus personne ne peut arrêter Luis Enrique quand il a un micro devant la bouche. Question du journaliste. Coach, pourquoi est-ce que vous ne lisez pas la presse Réponse, parce que je connais mieux le football que la majorité d'entre vous. Bah, c'est vrai. <rire> bah, c'est juste vrai. <rire> c'est dit de manière très très sèche, mais c'est juste vrai. Hein. Ça, je le sais parce que, vous voyez, moi, je parle beaucoup football, mais je suis pas très bon. Vous avez pu le voir au match des légendes. Mais je pense qu'en Regardant beaucoup, en lisant beaucoup, tu peux comprendre le foot, d'accord. Malgré ça, même si de temps en temps on peut critiquer un entraîneur, on peut critiquer un style de jeu, on peut critiquer des choses. Tous les entraîneurs sont des, des, des puits de science du football. Ils vivent les groupes au jour le jour, les entraînements, les choses. En fait, je dis ça parce que sur Twitter, je ne rigole pas. Et ça, quand j'avais dit ça, ça avait choqué des gens. J'avais dit à des mecs "Mais les gars, euh, même les pires entraîneurs de Ligue 1, donc ceux que vous considérez nuls à chier, les bétonneurs, les mecs où vous pensez qu'ils font que bétonner, qu'ils connaissent rien au foot, mais ces mecs-là, on vous pose sur une table, ils vous mettent en slip, ils vous mettent en slip. Même le pire Bétonneurs de Ligue 2 nous bouffent tous les communs des mortels. Ces mecs-là sont des professionnels. Alors, bien sûr, il y a des mecs qui sont pas pros et qui ont pu le devenir dans la foulée, d'accord Mais là, ça reste de l'exception. La généralité, c'est que les entraîneurs de foot nous dégomment. Et c'est pareil pour les journalistes. On peut couvrir le foot et le regarder depuis 20, 30, 40 ans, le comprendre sous tous ses aspects, capter un match, plein de trucs dans le jeu. Mais un entraîneur, il met la pine et Luis Enrique était un beau showman. En plus d'avoir dit que tu pouvais mettre 6 buts au PSG l'avoir fait, c'est bien un peu de rappeler certains principes. Tout ça crée un débat parallèle chez les journalistes. Est-ce que vraiment Lucho et les autres connaissent mieux le football que bah, eux Lopetegui ne connaît pas le mieux le football que moi. Je défendrai ce fait devant le tribunal de la haie s'il le faut. <rire> le tribunal international de la haie, là où il y a les pires crimes. Non, monsieur, je pense que même Lopetegui, il te met en slip. J'en suis persuadé. En conférence de presse, Chacho Coudet, l'entraîneur Celta parle toujours, parle encore, c'est interminable. Désolé, j'avais envie de parler, je suis seul. Ma famille n'est pas là. Ma femme est partie. n'est plus personne à qui parler. Vous êtes mes psy. C'est beau <rire> Force à Chachot, un homme qui a tout perdu. Le mec arrive, cœur sur la main, il dit les choses. Chachot Coudet. Non, le frère, le frère, regardez-moi ça. Le frère là, il... il a vécu, il a été tiraillé par la vie. Une barbe grise, les traits tirés, une mèche bien bien collée contre le front. Non, mon frère, Chachot, hey, Eduardo Coudet. Force à toi, mon gars. On espère que ça va aller mieux. Numéro 11, des photos sortent de la fille de José Campagna avec un maillot de Séville dans le stade de Séville. Mignon, sauf que Campagna n'est plus un joueur de Séville, mais de Levante qui est précisément en train de perdre 5-3 contre ce même. MCU. Vous imaginez un scénario, vous êtes joueur, vous allez au stade, votre enfant vient avec le maillot de l'équipe qui est en train de vous défoncer. Vous le prenez comment Je sais que chez certains qui prennent les choses à cœur, il y a un monde où le livret de famille aurait quelques ratures. Un petit héritage qui saute ça pourrait le faire pour certains. Milutin Osmagic est arrivé à Cadiz en été, mais ça se passe mal. Bagarre à coups de bouteille dans un bar et relégation en équipe B. Mais le président du club ne désespère pas. On va essayer de faire Magique soit autant un crack sur le terrain que dans les bars. Et ben on va se poser la question parce que du coup c'est en arrivant à Cadix en été. On va regarder Osmagic transfermarkt. Est-ce qu'il a joué cette saison notre ami Milutin Osmagic du Monténégro Regardons. Déjà franchement sans mentir j'avoue il a pas une tête euh, à parler de physique nucléaire. Tu vois ça se voit ça se voit c'est un bagarreur tu vois. Ok donc là regardez on est en été il est ici il a dû se à ce niveau là donc elle est en équipe B il a plus trop joué <rire> ouais, il a pas joué en équipe <rire> il a pas joué en 2021 enfin, il a pas quasi pas joué ensuite il a été prêté en Turquie pour le reste de la saison et en Turquie il a joué quand même quand même quelques buts. Attends, On peut être tout à fait honnête, le prêt en Turquie, c'est une réussite. 7 buts. Donc 7 buts en Turquie en quelques mois. Bon, c'est peut-être un petit peu moins dur. C'est quand même joli. Allez, vas-y, on te le reconnaît. Hausse magique. On espère que ton retour à Cadiz te fera du bien, Pouton. Mais Joaquin, alors là, il y a une vidéo. Alors, Joaquin, qu'est-ce qu'il fait Ok, il a les bras dans le dos. Ok, je suppose que c'est un truc contre des handicapés. Non, me dis pas. Non. Non. <rire> non Non Non Roakin, tu es âgé en plus Montre l'exemple Pourquoi tu viens et tu les drives comme ça et Ils ont une jambe mais Il a pas d'âme Il a mis un petit pont à quelqu'un qui a une jambe <rire> <rire> c'est un bâtard. Vous en pensez quoi de celle-là Question. Parce qu'il y a des handicapés, ils disent J'aime pas quand on me traite spécialement ou quoi, machin. J'aime bien qu'on me prend comme une personne normale et qu'on fait fi de mon handicap. <rire> Est-ce que vous pensez c'est normal avec le double contact et le petit pont Ou un peu un bâtard, Joaquin Moi, je dirais un peu un bâtard quand même. Mais ça peut s'entendre. Mais elle est marrante, celle-là. Elle est marrante. Robert Moreno qui se pète la gueule un peu comme la saison de Granada. D'accord Donc, ça, c'est l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il fait, le frérot Ok, alors il vient. Il se pète la gueule. Bon, oh, ok, classique, ça glisse. Granada qui, en avril, va réitérer publiquement sa confiance en son deuxième entraîneur de la saison, d'accord, l'envoyer faire la conf de presse d'avant match puis le virer 8 heures après. Mais ça. Mais ça. Jean-Michel Aulas, skills. C'est les skills de Jean-Michel Aulas. Je dis un truc à 20h, puis à 5h du matin, l'inverse exact s'est produit. Il a déjà fait un truc comme ça, similaire à, à, à l'OL, Jean-Michel Aulas, en mode confiance en quelqu'un, machin, avant de le dégager. Mais le frère, là, il a pas glissé sur le terrain, il y a aussi son contrat qui zwick comme ça. Attends, est-ce que Granada s'est fait Attends. Gre à un point avec Cadiz Major qui Rétafé. Grenade est donc descendu après avoir essayé deux à trois entraîneurs. Mais moi, j'aimerais bien quand même discuter un jour avec un, un joueur de foot d'une équipe de bas de tableau tu vois et qui m'explique ce que ça fait dans le groupe tu vois quand ils vivent une saison comme ça genre un point par match c'est à dire que tu rentres limite deux week-ends sur trois dégoûtés parce que tu t'es fait la le cul ça va faire quand même un petit peu mal hein. décembre et t'as fait se féminer son premier tour en match de coupe pas si grave me direz vous ça arrive bah oui ça arrive oui pas si grave jusqu'à ce qu'on rende compte qu'ils ont perdu 5-0 contre une équipe de 3 division et en ayant tiré, effectué aucun tir cadré la honte ah, ah. quand le Real est allé jouer contre Alcoyano d3 pour la coupe le club a fait une liste pour savoir avec quel Madrilien les joueurs d'Alcoyano voulaient changer leur maillot kb9 Modrich, non, le gardien José Juan a demandé le maillot de Valero. C'est Jesus Valero. Mais il était en prêt à un club allemand. Mais c'est un fou. Mais bah après, why not En soi, il est sûr de l'avoir. Je pense que sur la liste, là, il y a un full mec qui ont demandé des KB9. Ah Valero. Bah, why not Moi j'aime bien. Giovanni Lo Celso débarque à Villarreal en hiver. Magnifique joueur. Tout le monde est hypé à Villarreal, sauf Etienne Capou. Lo Celso désolé, je ne regarde pas beaucoup le football et ne sais rien à son sujet. Mais ça, ça, Etienne Capou, je crois qu'il a dit dans une interview. Genre jusqu'à récemment, il s'en battait les couilles du foot et il était très peu impliqué. Et a qu à qu'à Villarreal, avec Kunai Emery il a un petit peu changé, etc mais je suis persuadé qu'il y a des joueurs de foot qui regardent pas spécialement de match genre vraiment pour eux le football c'est leur métier genre tu sais ils prennent pas spécialement de plaisir juste ils le font parce que c'est leur taf tu vois. après ça m'étonne pas en fait genre pour moi il y a plein de joueurs de football dans l'Europe tu vois genre des joueurs pros même dans des bons championnats qui n'en connaissent pas spécialement sur le Chelsea qui limite regarde que la LDC tu vois déjà la plupart du temps ils jouent en même temps que d'autres clubs et à part tu sais si jouent la LDC ils peuvent voir des résumés de ça mais tu sais ça reste un petit peu euh, ténu donc en fait ça m'étonne pas mais bon après derrière il a pu le voir ce que Giovanni Lo Celso a fait un, un magnifique passage à Villarreal et Villarreal a fait un très bon truc quand donc, euh, bravo à eux, bravo à eux. En mars, Borja Iglesias qualifie le bêtise pour la finale de coupe à la 92 e minute Un fan du bêtis se met alors à lui envoyer des paiements de 0,5 centimes Donc euh, 0,50 centimes sur le paylib espagnol avec des messages comme Je te bouffe le cul T'es une machine, je t'aime plus que ma propre vie Comment ça je te bouffe le cul Mais c'est euh, le Yassancor d'Outre-Pyrénées là C'est <rire> quoi le délire <rire> Mais comment ça sur le paylib espagnol Comment tu peux envoyer des paiements sur le paylib espagnol <rire> ça, ça, ça Mais ça c'est les phénomènes des parieurs ça Ça je te parie que c'est un parieur Les parieurs c'est un phénomène parce que très souvent quand euh, par exemple tu es au tennis des trucs à ça le joueur euh, sur qui ils ont parié perd souvent ils vont aller l'insulter sur insta machin là je te parie que les paiements de 50 centimes c'est parce que son ticket est passé ça, ça je sais reconnaître un taré qui a eu son ticket qui passe scandale en espagne des audio -filtres où on apprend que le président de la fédération a négocié en sous-marin avec piqué pour l'organisation de la supercout je vous laisse les arguments utilisés pour sa défense top 1 des conférences de presse surréalistes de 2022 déjà c'est moche ça peut faire peut-être conflit d'intérêt des trucs à ça avant que nous n'allions en arabie saoudite il n'y avait même pas de toilette pour femmes dans les stades ça c'est nous qui l'avons obtenu normalement je marche avec une une casquette dans la rue, mais ces jours-ci, je l'ai enlevé pour que les gens voient mon visage. Je suis un gars normal de motric je ne fume pas, ne bois pas, mais je ne peux pas garantir que demain, des gens ne mettent pas un sachet de coke dans mon coffre. <rire> Attends, attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte Je me considère comme quelqu'un de courageux. et Je savais que des gens puissants m'attaqueraient. Ceux qui m'ont volé le contenu de mon téléphone sont une mafia, mais je ne pense pas qu'on en arrive au point où je me retrouve dans le caniveau avec une balle dans la nuit. Le président de la fédération espagnole, tuait un malade. Et ça, vous remarquerez, c'est souvent une défense des puissants. Quand ils se font choper sur un truc, ils disent c'est une cabale contre moi, c'est organisé, c'est ci, c'est ça, machin. Ça peut être le cas des fois. On va pas se mentir, ça c'est déjà vu. Des fois, c'est un petit peu bancal hein. Le sachet de coke là, moyen, moyen. À la suite du parcours plutôt délirant du Real en Ligue des Champions, une radio madrilène fait appel à un psy Psychologue pour aider les anti-Madridistas à surmonter cette période difficile. Premier conseil, juste accepter que le Real est bon via Phil Kitro. Bah oui Bah oui Le grand Real Madrid est très bon Le grand Real Madrid est excellent Ça, dans le divertissement un peu absurde de Chiringuito à la radio, ça me fume. Le fait qu'il y ait comme ça, réellement un psychologue, tu vois, qui... Non, c'est belle. C'est belle. Ça ne bouge pas, Anil Mourtier est toujours l'homme le plus détesté de Valence. Pour le faire partir, les supporters vont jusqu'à trouver et publier une photo de lui avec euh, sa maîtresse et pour faire dégager le propriétaire, ils ont vidé le stade. Quoi donc attends, il y a les joueurs qui jouent, et il y a tous les supporters devant le stade Oh Mais Valence, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vécu une saison de merde hein. Mais déjà leur stade, vraiment ça ça c'est un truc euh, qu'on voit souvent en LDC. Les stades espagnols, souvent ils parcagent tout, ils sont vieux, ils sont vétustes, c'est vraiment des bourbiers vivants. Anil Murti, président du Valencia FC. Anil Murti est souvent considéré comme un personnage assez fantasque. Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Moi, sur FM, j'avais été à Valence. Je leur avais gagné l'Europa League. Il m'a donné 8 millions d'euros, le propriétaire. Je suis allé dans la presse dire que c'était des crevards. Le propriétaire Peter Lim m'avait dégagé. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Eh, Valence, bande de raccrocs. Et on termine par cette image. Ouais. Oh. Ah, c'est très beau. <rire> <rire> c'est très beau. Je m'attendais pas à avoir le lit, euh, le lit avec la bouteille et tout. <rire> ça m'a niqué. Ah, ça m'a niqué. Pro rétablissement à la personne. C'est aussi ça le football. C'est du beau, c'est du rassemblement, c'est du plaisir. Et c'est un beau message pour conclure ce thread. Et je remercie Elias de nous l'avoir fait. On n'a pas eu que des dingueries, on a eu du drôle, on a eu du sympa, on a eu du cool. On a même eu beaucoup de petites équipes. C'est très bien que ça n'a pas été centré que sur barça real même si certains auraient peut-être voulu voir plus de Real, plus de Barça. Je trouve que c'est plutôt sympa que ça ait été fait sous cette forme. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez d'autres idées de thread foot que vous voulez, que je le fasse n'hésitez pas à vous aider les commentaires pour vous à la prochaine les amis bisous